Je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi-même avant de rencontrer quelqu'un. Bonjour <rire> Je voulais rencontrer l'amour. Je suis arrivée en l'interpellant sur une description qu'elle avait dans son profil. On avait plusieurs points communs, on en avait quand même 12 par rapport à ce qu'on complète. Alors, la première rencontre, euh, déjà, ça met un stress de ouf. <rire> Finalement, je pars à 600 km avec une personne que je connais absolument pas, faire un bivouac dans la nature. On est allé en haut de cette montagne, vraiment hyper idyllique. Oh, je suis tatouée parce que c'était quand même le meilleur moment de ma vie. Donc le jour de Noël, je l'ai demandé en fiançailles. Je me suis rendu compte que vraiment Hello, c'était la femme de ma vie. m'a répondu et euh, on ne s'est plus jamais lâché. En plus, une fille de Paris, je me suis dit « Oh non euh. !»